Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Adrien pour Plein Air Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur comment fabriquer une ceinture pour la randonnée qui est ultra légère, très compacte, facile à réaliser et pas cher. Ce tutoriel il est accessible aux débutants, on pourra même coudre la ceinture à la main, mais avec une machine à coudre, c'est quand même beaucoup plus pratique. Si jamais tu n'en as pas une, je te mettrai dans la description le lien vers ma vidéo sur comment débuter le Make Your Own Gear, où je te donne quelques conseils. Pour ce tutoriel, je me suis inspiré de la ceinture TIE-BELT de la marque BBM Équipement. C'est une marque française qui conçoit des ceintures techniques multifonctions. C'est des ceintures qui résistent à des poids qui sont assez énormes. Je crois que c'est plus de 2000 kg. Donc, c'est vraiment des ceintures qu'on va dire très performantes. Par contre, elles sont un peu lourdes pour de la randonnée. Mais si jamais ça t'intéresse, je te mettrai dans la description le lien du site Internet. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai également des informations complémentaires et d'autres alternatives pour fabriquer tes propres ceintures tutoriel Pour ce tutoriel, tu auras besoin d'une règle, d'un ciseau et d'un briquet, ainsi que d'une boucle de ceinture et d'une sangle. J'ai fait le choix de partir sur une sangle de 20 mm de largeur que j'ai trouvé chez Extreme Textile, je te mettrai les liens en description. Si tu souhaites réaliser la ceinture en surcyclage, tu peux par exemple récupérer une vieille sangle sur un sac à dos et pour la boucle, je vais te montrer comment la faire à partir d'un vieux sac d'aspirateur. Tu vas avoir besoin seulement de la partie en plastique noir je sais qu'il existe plusieurs modèles et je ne te garantis pas que c'est faisable avec tous. Euh, en tout cas, je pense que c'est réalisable avec la plupart des plastiques mous. Je pense même que l'on pourrait le faire avec un vieux classeur. Si tu as d'autres idées pour faire une boucle, je t'invite à les mettre en commentaire. On va récupérer deux extrémités et les couper. Cette forme avec le rebord, ça sera notre boucle du dessous. Et avec le deuxième morceau, on va créer une pièce complètement plate qui sera notre boucle du dessus. Comme tu peux voir, elle s'empile parfaitement. Ensuite, pour couper la sangle, tu vas venir la passer dans les passants de ton short ou de ton pantalon. Je te conseille de faire un tour complet, plus au moins la distance jusqu'au prochain passant. Dans un premier temps, il vaut mieux faire trop long que trop court, tu pourras toujours la raccourcir après. Tu marques le point et tu rajoutes 10 cm, ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire les deux boucles. Pour éviter que ça s'effiloche, je te conseille de brûler les deux bouts avec un briquet. Je vais te montrer le tutoriel avec la boucle de chez Extrême Textile, mais c'est exactement le même principe avec la boucle faite en surcyclage. Tu viens passer la sangle dans les deux boucles par dessus et tu viens mesurer 5 cm. On passe maintenant à la couture. On va réaliser une couture en X qui est très solide. Je te conseille de t'entraîner avant avec un bout de tissu pour te familiariser avec les différentes étapes. Pour commencer, tu viens placer la ceinture parallèle à toi et tu te mets sur le bord au bout de la sangle. On va commencer par sécuriser la couture. Tu vas faire deux points en avant puis deux points en arrière. Si tu préfères y aller doucement, tu peux tourner la roue de ta machine à la main. Ensuite, tu vas faire une première ligne droite. Quand tu arrives sur l'autre bord, tu laisses l'aiguille plantée, tu relèves le pied de la machine et tu viens tourner la ceinture dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre la boucle perpendiculaire, donc face à toi. Ensuite, il faut faire juste un point, donc en tournant à la main, c'est plus facile. Et ensuite, tu fais une nouvelle fois tourner la ceinture, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et tu retraverses la sangle. Quand tu tournes la sangle, il faut toujours vérifier que l'aiguille soit bien plantée. Ensuite on va coudre en diagonale, pour ça cette fois tu vas tourner la boucle dans le sens inverse des aiguilles et tu vas coudre en diagonale sur environ 2 cm pour atteindre l'autre bord. Une fois sur l'autre bord, tu vas retourner la ceinture dans le sens des aiguilles pour retraverser la sangle dans sa largeur. Une fois arrivé au bout, on va de nouveau coudre en diagonale. Donc en diagonale, il faut tourner la ceinture dans le sens inverse des aiguilles et tu vas retraverser la sangle jusqu'à l'autre bord. Une fois fini, tu tournes la sangle dans le sens des aiguilles. Et si tout se passe bien, tu devrais avoir la boucle vers toi. Maintenant, on vient fermer notre X. Donc je pense que tu as compris la manœuvre. Tu viens coudre sur le côté de la sangle. Tu vas un point plus loin que le bas de ton X. Tu tournes sur la largeur et ensuite sur la longueur. A la fin, pense bien à sécuriser ton point avec un aller-retour. Voilà, normalement, ça doit ressembler à ça. Ce que tu peux faire pour éviter que les boucles tournent, c'est de faire un point droit au plus proche des boucles. Le premier côté est terminé. Si tu ne souhaites pas avoir une boucle de l'autre côté, ta ceinture elle est terminée, tu peux t'arrêter là. Sinon, il faut répéter cette étape. Pour l'autre bout, tu dois plier la sangle dans l'autre sens. Pour éviter de te tromper, je te conseille de passer la sangle dans la boucle comme si tu voulais la fermer. Et ensuite, tu vas venir replier la sangle sur elle-même vers l'intérieur de la ceinture. Là aussi, tu reprends la mesure pour les 5 cm et tu vas de nouveau faire une couture en X. C'est exactement les mêmes étapes que l'on vient de faire. Je t'invite à les revoir si ce n'est pas clair. Et de ce côté, on n'a pas besoin de rajouter un point droit. Et voilà, ta ceinture est finie. J'espère que tu as apprécié le tutoriel. Comme tu as pu voir, c'est quand même assez accessible. Et en plus, on va avoir donc une ceinture qui va être à la fois très légère et pas chère. Ce que j'aime bien avec ce type de ceinture, c'est qu'on peut vraiment la régler millimètre par millimètre. Alors que sur des ceintures, on va dire un peu plus traditionnelles, et ben on va avoir un trou tous les 2-3 cm. Et donc parfois, on est un peu entre les deux, donc c'est soit trop serré, soit trop large. Et donc ce système, il est très pratique parce qu'en randonnée, souvent, ben quand tu pars, ton pantalon, il te va. Mais au fil des jours, tu vas perdre du poids. Et donc comme ça, tu peux régler vraiment millimètre par millimètre ta ceinture. Et tu peux aussi la desserrer après un bon repas, par exemple. Et pour finir, je vais te donner d'autres alternatives si jamais tu veux encore un peu plus t'alléger ou économiser de l'argent. La première solution, c'est tout simplement de ne pas prendre de ceinture. Alors pour ça, il vaut mieux se diriger vers des pantalons qui ont des, soit qui ont des ceintures intégrées, soit des élastiques un petit peu forts. Ou si jamais tu pars sur des shorts de running, avec le lacet qu'il y a généralement à l'intérieur, tu vas pouvoir l'ajuster au fil de ta randonnée. Pour économiser un peu de poids, tu n'es pas obligé d'utiliser une ceinture qui fait tout le tour de ta taille. Tu peux simplement utiliser une ceinture qui va relier deux passants donc elle sera forcément plus courte et donc plus légère. Ensuite, il y a la solution corde toute simple. Donc là, on commence quand même à baisser un petit peu en termes de confort. Si jamais tu pars sur l'option corde, je te conseille vraiment d'essayer de, en tout cas ma technique précédente, c'est-à-dire de relier seulement deux passants, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant le tour de ta taille avec une corde, généralement ça a tendance à remonter et puis ça peut venir un peu cisailler au niveau des hanches. Et avec l'option corde, tu peux soit mettre un mousqueton pour faciliter un peu la tâche, et si jamais tu veux vraiment encore gagner quelques grammes, bah tu peux enlever le mousqueton et faire un gros nœud euh, que tu vas ensuite venir bloquer dans une boucle. Personnellement, je pars avec le modèle que je t'ai montré dans mon tutoriel. Je trouve que c'est un bon compromis entre le poids et le confort. Le fait qu'il y ait une boucle sur un des bouts de la ceinture, ça permet également de rallonger la ceinture en cas de besoin. Et le fait qu'elle soit longue, je peux également l'utiliser comme sangle. D'ailleurs, la dernière alternative pour fabriquer ta propre ceinture, c'est tout simplement de prendre une sangle de sac à dos. Donc parfois, elle vient livrer avec un sac et ça se trouve, tu en as déjà une chez toi. Donc c'est vraiment un moyen assez simple de, et assez peu cher de fabriquer sa propre ceinture. Voilà, la vidéo elle est terminée. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Et si jamais tu réalises ta propre ceinture, je serais très curieux de voir ça. Et donc tu peux partager avec moi ta réalisation sur Instagram. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao Petit bonus de la fin, pour les amateurs du gramme, je vais te montrer plusieurs clips avec les différents poids de tout ce que je t'ai montré dans la vidéo.